Bonjour, c'est Olivier pour un nouvel épisode du Grand Méchant Book. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter une pépite, un livre sur Star Wars, avec le nouveau film qui va apparaître dans peu de temps, je pense que ça va être le 13 janvier. Le 13 décembre, Olivier. Euh, c'est les costumes, la trilogie originale la guerre des étoiles pour certains un nouvel espoir l'empire contre attaque et le retour du jedi alors dans ce livre vous verrez Plein d'anecdotes sur le, les costumes du départ et ce qui est en finale après pour le film. La façon d'utiliser des, des uniformes de l'US Marine, des, des uniformes aussi de la Légion étrangère, surtout un Nouvel espoir où vous n'avez pas beaucoup de, de moyens. Le travail de moulage, des costumes utilisés plusieurs fois pour plusieurs films, d'autres modifiés. Et vous verrez en même temps les personnes qui ont contribué à ce film. Comme ça vous connaîtrez les noms que vous voyez certainement apparaître, surtout pour les amateurs de, de Star Wars. Euh, notamment. La, le, la personne qui, qui jouait le rôle De Boba Fett de, de Bador, etc Vous les verrez tous Et surtout, alors ce qui m'a impressionné aussi C'était euh, euh, Chewbacca euh, Vous allez voir le travail énorme de, du costume Et euh, le, du maquillage Pour pouvoir avoir ce, cette allure Qu'il avait hein, dans, dans ce film Franchement, je vous le conseille Profitez-en bien, c'est un excellent livre Je vais avoir du mal à le rendre à la médiathèque hein, Je, je l'avoue mais bon, profitez-en bien, et vous voyez, il y a plusieurs livres en ce moment que nous présentons, d'autres qui sont déjà partis, mais bon, rassurez-vous qu'ils reviendront pour la lecture. Je vous dis donc à, une, à un prochain Grand Méchant Book. Au revoir.